Ouais, ce n'est pas bien quand... Parce que quand tu dis... Quand tu dis... Dit que tu Eh, dans ce jours déjà comme ça là. Ah, <laughs> ma, ma. Regarde, non, attends, tu dis que tu Non, non, attends. Eh, oui. yes Yes, yes, yes, yes, yes, yes! Oui, non, eh, tu, tu plais beaucoup, mm. Non, attends, tu <rire> et attends, et quand le père me voit, dit, you oui, bien bien, il m'a dit il doit y avoir une femme. Parce que le père peut me chasser à la maison, il dit qu'il n'est pas loué. Il ne peut que... pas te chasser. Là, ici, même, il ne même pas parler avec le père. Vrai. vrai, vrai. Attends, et, et si maintenant tu parles le père ne comprend pas, je vais me tenir dormir, Ou dis-moi un peu. Tu viens dormir chez moi. Hey, hey, donc toi tu me mets, mets, mets dragues, et puis je prends mes ballots, mes habits, je viens dormir chez vous, n'est-ce pas Il n'y a pas de problème, il y a une grande chambre libre, il n'y a que pour pas. Hé, donc toi et, et tes parents ne doivent même pas se fâcher. Non, il n'y a pas de problème, tu es star, ah, non. Pas, non on va dire que je suis star, j'ai les moyens. Mais bien sûr, et on va manger la chance. Non, on danse, euh, Non non non, non, on non, non. Danse. Oh, attends, on danse on danse quoi, on danse quoi, on danse quoi ah, non non non non non non non vivre, je eh oh, ouais, ouais, eh, non non non non non non non non non non non non m'emmenager non avec lui ouais, là, ah.